Bienvenue sur Fitness Fusion Donc aujourd'hui on vous a préparé un jeu Donc vous savez sur Fitness Fusion on aime bien euh, fusionner avec les jeux qui existent déjà Et aujourd'hui on va fusionner avec Question pour un champion donc avant de vous présenter le jeu on va vous présenter les invités Et il y a un retour donc restez bien là euh, Le premier on le surnomme la bête ou encore le boomer Bimoussi T'as 45 ans ou c'est quoi Qui tu vas affronter Ça un seul indice. Vas-y, Donc le second, vous l'avez compris, c'est son retour aujourd'hui. Il soulève des mers et des montagnes. Pas Donc les deux ne sont pas au courant de ce que je leur réserve. Le jeu, il sort de ma tête. Les questions, elles sont folles. Vous pouvez jouer en même temps nous. N'hésitez pas. Bah ça, c'était pris ou pas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 le participant qui aura fait le plus de points pourra perdre 10 de du gainage interminable et plus de 40 points. Pour être le guerrier, il faudra rester force et fun. Vous avez compris les règles du jeu non, Ouais. C'est bon, on est parti ouais. Je rappelle que Bastos a perdu le duel de testostérone. Mais contre frère, Pimus. Des questions pour... <rire> Donc là, il n'y a, a pas de petits bras, long bras, c'est pareil pour tout oui, le moi. monde, c'est du ah, gainage. Il va jusqu'à Paris, jusqu'à Marseille, là, moi. On y va Est-ce que vous êtes prêts Oui. Donc je comprends. Ouais, ça que fait que... 10 ans, frère, bah, ouais, frère Vas-y, j'ai la dalle Donc en position peau J'ai à 3 j'ai position 5. Donc là, on, on les est parti. On est parti pour 10 questions. Le premier qui pose un buste au sol ou un au sol a perdu. Si vous voulez être bon, faut m'écouter, ouais, faut écouter les ouais, questions. Il y a Attends, j'attends. qu'il commence ouais, la... Dès que vous êtes en place tous les deux. Non, non, pas deux, deux. Un, Le micro, un, il y a C'est parti. Alors première question. Je suis considéré comme le roi en musculation. Tous les lundis, chaque membre du club voilà, veut voilà. s'allonger sur moi. Attends, eh c'est moi le premier. Oh là, c'est moi J'entends. Mets-moi posé, genou, fais gaffe. Développer le coucher. Développer le coucher Bah, les pecs quoi. Non, mais... Alors, tous les lundis, chaque membre du club veulent s'allonger sur moi. Je peux être utilisé à la barre ou aux haltères, souvent placé en ah, un premier exercice. Couches, est Ma fonction principale est de développer les pectoraux. Ouais, mais Nikita reste de la réponse, Développer le coucher pour bonne réponse. Ok. Attends, attends, je reviens sur ça. Il y a le disjoner, mais il n'y a pas de claquer des mains, frère. Si, il y a de des mains. Non, tu regarderas en vidéo. Tous les lundis. Chaque membre du club bon, bon, veut bon, bon. s'allonger sur moi. Et non C'est bon, je... pour de... de... Question 2. Je suis plus oh. important pour les crossfiteurs que pour les go muscu. Je me contracte constamment, que ce soit en salle ou en, en général, si je suis un bodybuilder, je ne m'attarde pas trop sur mon développement. Je suis pourtant le muscle le plus important du corps humain. Je suis... De fessier <rire> Non Mauvaise réponse De fond, on va parler de Je redis ah en défaillis. Défaillis. Je suis. Attention à la défaite de Bastos, Allez. je suis plus important pour les crossfitters que pour les go muscu. Je me contracte constamment, que ce soit en salle ou à la maison. En général, si je suis un bodybuilder, je ne m'attarde pas trop sur mon développement. Je suis pourtant le muscle le plus important du corps humain. Je suis. Ah non, c'est comme ça. De cœur. Le cœur, bonne réponse pour Pimous. Vous voulez vous reposer. Ah, c'est pis dans le triceps, frère. 4 pompes pour Bastos, 4, 4. Allez, allez. Pour l'instant, Bastos, il y a 4 et Pimous, 0. Hein. Bastos, tu sens, tu, sens, tu sens comme euh, quand j'ai reçu. 3, 2, 1. En position. position. <rire> Garde son cul, regarde, il rentre à un drone, Et alors, pour la poussière, on dirait que Question 3. Je suis le plus attendu chaque semaine. Tous les gomuscu pensent à moi alors que les lambda n'en feront pas tout un plat. j'ai genre euh, deux pompes. En pense. Ah je pas Accouche Les. Bon, chien, les fessiers Deux pompes il -y. Oui, y a un truc avec les fessiers. Oh, <rire> J'aimerais être un dopé pour pouvoir en consommer tous les jours. Je suis bon pour le moral, mais très mauvais pour le corps. Petite le mine. Oui On utilise joué. en général les week-ends pour récompenser le travail physique de la semaine, mais aussi ah pour relancer le métabolisme. Là, c'est le type bon, 1000. Demande à Bastos. 1, 2, ah il fait le malin, il est en train de perdre 4, ok. Question suivante. Attends, il connaît. Attends, je vais sa ah. mère. Question 4. Il y en a partout sur les réseaux et beaucoup se sont inscrits en salle pour en voir. Ce ne sont pas des fakes, Nati, mais des fakes tout court. Malheureusement ce sont leurs positions exagérées qui les rendent musclés. Les figures. Ouais Le sport est pour ces personnes à moyen de montrer leur boule et c'est pas le vêtement ouais, le plus ouais, aimé des ça. hommes qu'ils le mettent en valeur. Et moi, est malin. Il y a que des fois ce réponse s'il fait le malin. Hein. <rire> ok. <rire> il va se sur ça ce matin. Ben, en position. Cinquième question. Quoi 2 Attends, attends Bah c'est mort 3 2 1 Question 5 Depuis quelques mois je fais partie de l'AFF Chaque partie de mon corps désigne un membre de cette team Pour ceux qui ne pratiquent pas la musculation Oui Deux ponts pour Timous <rire> Pour ceux qui ne pr... écoutez écoutez Pour ceux qui ne pratiquent pas la musculation Je suis considéré comme produit de Alors que je suis tout à fait naturel Bien, okay. Hein? Okay. On continue On continue. Deux Timous bon, bon, bon, Alors que je suis tout à fait naturel oui. oh, bah. J'ai un rapport qualité-prix excellent et les utilisateurs bénéficient de moins 20% de réduction avec le code fitness fusion BCA oh, Je suis... complémentaire. Deux ponts. BCA De ponts. Je la vois bien en entière Depuis quelques mois je fais partie de la FF, Chaque partie criche, de mon corps. Il crie ses genoux c'est perdu pour lui c'est mort Chaque partie ses genoux c'est mort Arrête d'inventer ouais Il a posé Il a posé Test caméra Je la vois bien entière depuis quelques mois, je fais partie de la FF. Euh... Chaque partie friche, de mon corps. suis perdu pour lui, c'est mort. Bon. Cha... Eh non, oui. Ok, la barre Déjà, je, je, je vous la redis lentement. Depuis quelques mois, je fais partie de la FF. Chaque partie de mon corps, je sais. Voilà, c'est des Ça, que que partie du corps, frère Mais si la marque, elle, elle représente trois lettres, toi, tu serais plus quelle lettre T'es pour tester Stérone, de... frère. Pour des à <rire> Moi je laisse le cul pour Bastos déjà. Même pas en Je prends le N. Donc Bastos, encore 4 là. 4 <rire> points. Es un... Question ton tête. Ça c'est un Question 6. Écoutez bien. 3. Je, ne suis pas... tôt, toi, je ne suis pas un gérant de salle de musculation. Mais en ce temps de crise, je suis une barrière grave et précieuse pour les go muscules. Grâce à moi, mon possesseur s'est fait plein de nouveaux amis pendant le confinement. Salle de sport. Le strip ça a pété, est pour a coup. Je possède je le juste... oh. <rire> de ça. Je de taper. Je Je possède taper. Je te conseille Jim. de Je te conseille de de de taper. Je te de la musculation m'a donné du pouvoir, je ne suis pas un guerrier saiyan, mais j'en ai la carrure. Cette carrure m'a permis d'incarner une machine de guerre venant du futur. Et si la musculation était du foot, je serais le zidane de ce sport. Une compétition de bodybuilding porte aujourd'hui mon nom, Schwarzenegger. Ah bah attends. Les, les, les, les non, c'est pas, pas ça, c'est l'arme de, classique. Des ça c'est pour Schwarzenegger. C'est l'arme classique. Un, ah non, le nom de compétition, c'est Arnold classique, c'est pas Schwarzenegger, mec. Non, mais c'est pas vrai ou faux Non, la mutulation m'a donné du pouvoir. Ouais. mais t'as dit non compétition. Il est devenu gouverneur. Oui, il a pris il a pris le nom d'une compétition. Je ne suis pas un guerrier saiyan, mais j'en ai la carrure, Arnold Schwarzenegger. Cette carrure m'a permis d'incarner une machine de guerre venant dur. Terminator, Terminator, autre Schwarzenegger. Je démissionne. Il a même tourné c'est vrai, bon, wesh. Super ah, 5 bon. Ok, question ouais. 9. Après, après, après. En position. En position. C'est la dernière là Ouais. encore 2. Ouais, ça fait une heure. Ritchie 2, wesh. Allez, FFF, la top 10, fils de chien. Tu lui <rire> encore une question. Ah, Je Lui envoyer les réponses, c'est sûr. Question 9. Ma première moitié se porte sur un jean. Mais ma seconde moitié est un muscle. Ma fonction première est de protéger. Mais grâce à moi, les combustules ont fière allure et sont tous taillés en V. Pourquoi travailler les abdos Si je, je la boucle, je suis gainé. Les ceintures Ouais. L'ombre. du scale est mon père ennemi, ouais. c'est pourquoi on l'utilise. Ouais. On... Je suis. 3, 4. Je suis. Bah, ceinture, il y a 10 frère. Non Ah, c'est pas ça C'est pas ça. Ma première moitié se porte sur un jean. Stop Mais. Mais l'ombre Non, je... Mais, mais ma seconde est... moitié est un muscle. Ma fonction première est de protéger, mais grâce à moi, les beaux muscles ont fière allure et sont Le plus... Grand. Le grand personnage J'ai tapé quoi. aussi, j'ai Écoutez, remettez-vous en position. Eh les genoux fils de donnent à Écoutez non, bien côté, non, pas pas pousse. Pousse. Ma première moitié, soit as qui pose un genou à perdue. Ma première moitié se porte sur un jean. Vous l'avez déjà. Mais ma seconde moitié est un muscle, vous l'avez pas encore. Ma fonction première est de protéger le fessier. Mais grâce à moi, les gros muscles ont fière allure et sont toujours taillés en V. Pourquoi travailler les abdos Si je la boucle, je suis gainé. L'hernie discale est mon pire ennemi, c'est pourquoi on m'utilise. Ah. ah, la Swiss ball <rire> <rire> Alors, Vous êtes bidon tous les deux tiens. C'est quoi, c'est pour me sentir touché pas, frère? Fils de chien, oui. Voilà, il est ce il fait mal au cœur. Non, il pépito, on l'a fait. Ok, mais écoutez bien, ma première moitié. Je dis ça, il y en a qui a pas fait les 710 challenge en Italie, à Créton. Moi je ne me suis pas endormi dans le challenge, plan. Ma première moitié se porte sur un jean. Une ceinture? Ok. Mais ma seconde moitié est un muscle. Tu compris, frère. Un lombaire, ceinture à lombaire. Voilà, <rire> vous avez dit ceinture, c'est ceinture". Ceinture, ceinture lombaire. lombaire. J'ai dit ceinture lombaire ouais, Non, t'as dit ceinture. Non, ceinture non, lombaire. Ah Vas-y. Pourquoi travailler les abdos si je, je la boucle Je suis gainé. Les ceintures. Ouais. lombaire. L'aligny Non, ceinture lombaire. C'est ça. Si, il a dit, Ceinture lombaire. D'aîné. Les... les ceintures. Oui, lombaire. Ceinture te... et lombeur on sépare la là. Ok, dernière question. Je m'en occupe. Ah même moi frère Pas bon. Dernière question. Elle peux... est dure. Je frère, Je vais Je y en a. Position Attends, j'ai chaud, frère. Voilà. Ah, c'est le but C'est 2, si vous... Question <rire> 3, 10 C'est parti. Je suis... <rire> Écoutez bien les durs. Je suis un exercice <rire> synonyme d'un sport qui se pratique sur du parquet. Un autre synonyme peut me porter pour aller dehors. Je peux être le même mot, mais ici j'aurai un sens différent. Si ta femme se met à genoux devant toi, elle m'utilisera. Mais je ne suis pas interdit au moins de 18 ans. De plus, je peux être fait partout car je n'ai pas besoin de matériel dans un mouvement de va et vient Je développe les pectoraux, <rire> je suis. Des pompes frères Bien joué Comment ça fait que plus... difficile, un peu pas, pas mais mais Je suis super bon mais cousin il a gagné 10 euros, il s'est oui, Je l'ai violé. Hein. Après c'est pas d'un Tu as des testostérone, tu as des rigolos, wesh, machin Écoutez bien les durs. Je suis un exercice, <rire> sinon... <musique>